Euh, bonjour Amaru, oui. vous avez le masque, bon, on va quand même réussir à bien euh, vous entendre oui, et aujourd'hui, euh, comment Je vais articuler Oui, euh, aujourd'hui vous avez à cœur de nous faire un petit peu peur, euh, vous allez nous parler d'un sujet qui fait froid dans le dos, Halloween oblige, vous allez nous parler du diable mais oui, bah ouais, parce qu'en en fait, vous avez entendu le président, hein, il a dit que cette année, Halloween était annulée. Euh, Halloween, pour moi, ça a toujours été un peu euh, la fête à Satan. Quoi, donc, euh... Alors, lui accorde-t-on trop d'importance ou pas assez euh, Satan a-t-il la queue fourchue euh, Voilà la question qui brûle les lèvres de tous ceux qui ont croqué dans une pêche d'enfer ce matin. Je ne sais pas s'ils sont très nombreux. mais euh... <rire> On va peut-être étant... commencer par une petite définition, je vous coupe, Marou. Ouais, euh, ouais. Comment, ouais, justement, on raison. pourrait euh, euh, définir Satan Alors, je crois que pour définir Satan, euh, il ne faut pas le faire façon petit Robert, mais plutôt façon grand Jésus. Euh, C'est-à-dire, bien comprendre que notre définition de Satan, elle est liée à ce qu'a déjà accompli Jésus dans le grand jeu de la vie, quand il est passé par les cases mort et résurrection. Et en partant de là, ben, on pourrait dire que Satan, eh ben, c'est celui qui a déjà perdu la partie, en fait. Et ça, ça le met tout rouge de colère. Il est fumace, le Satan. Euh, alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un de très, très en colère. Eh bien, ça ressemble un peu à moi quand je perds au Monopoly. Bah euh, mais... ben, si, parce que j'ai toujours... Vous êtes mauvais perdant Ouais, euh, clairement. Et, et en plus, j'ai toujours été très, très mauvais au Monopoly. Et surtout, on l'imagine, ça doit être douloureux à vivre. Ah bah clairement. <rire> c'est quoi le rapport, euh, au-delà de la blague, entre vous, euh, Satan et puis le Monopoly, amarrant bah, Vous savez, au Monopoly, il y a toujours ce moment dans le jeu où euh, la partie, elle est pliée. Mmh. Euh, à partir de ce moment-là, tout, tout ce qui se passe ensuite est presque secondaire, puisque euh, ceux qui gagnaient, gagnent de plus en plus, et ceux qui perdaient, eh bien, perdent jusqu'à la faillite. Eh bien, le gros loser qui perd toujours au Monopoly, bah, c'est tout le temps moi. <rire> et euh, à ce tournant de la partie, eh bien je deviens le mal en personne, j'incarne l'ultra violence, je puise dans les méandres de mon vocabulaire pour insulter les autres joueurs, je bouge leurs pions quand ils regardent pas, je pique dans la caisse, bref, je m'agite dans tous les sens en créant une ambiance insupportable autour de la table. Et vous savez quoi non. Et ben bah, ça fonctionne, tous les regards se braquent sur moi, au lieu de se concentrer sur leur partie, les autres joueurs sont totalement homubilés par ce que je fais, ils scrutent tous mes faits et gestes, persuadés qu'à force de tricher, bah, je vais finir par revenir dans la partie. Je propose même à certains de s'associer avec moi euh, pour qu'on remonte la pente ensemble et ça marche à chaque fois. Tout le monde tombe dans le panneau. Bam. Mais bon, bah, je peux vous le dire maintenant, hein, j'ai beau tricher tout ce que je peux, je ne suis jamais remonté dans le jeu, je n'ai jamais gagné une partie de Monopoly. Bah, C'est pareil pour Satan. Depuis que Jésus a acheté le boulevard de la mort et la place de la résurrection, depuis qu'il a pris sur lui tous nos péchés et qu'il nous a ouvert la réconciliation avec son père, on sait que Satan a perdu la partie. Et depuis, bah, je crois qu'il fait un peu comme moi au Monopoly. Hein, il s'agite dans tous les sens, il triche, il fait des coups bas, bref, il attire l'attention sur lui et il nous propose même par de faire des pactes avec lui en nous faisant croire qu'on s'en sortira toujours mieux avec lui. Et nous, ben, au lieu de nous concentrer euh, sur notre vie, on regarde ce qu'il fait, on le surveille, on l'écoute et parfois on devient même complice. Alors Amaro, comment on peut faire pour euh, résister et surtout euh, pas se laisser distraire par Satan Alors, loin de moi l'idée, évidemment, de comparer la vie à une partie de Monopoly. Hein. Ici, le, <rire> le but du jeu n'est pas de ruiner les autres et de posséder tout le plus vite possible. C'est si tentant. Oui, mais, ouais, mais, mais c'est vrai que lorsqu'on vient de recommencer en tour, on a vite tendance à oublier que Dieu possède les cases les plus importantes de la partie. On se préoccupe souvent plus de savoir ce que révéleront les prochaines cartes chance ou malchance, en espérant qu'elle nous envoie pas injustement en prison, ben je crois qu'on ferait mieux de rester focalisé euh, sur le grand gagnant de la partie sans trop nous soucier du mal qui peut injustement nous arriver au détour d'une mauvaise carte ou d'un lancer de d mmh. Et pour ça Marie, et ben, il existe trois cartes dans la vie qui n'existent pas au Monopoly. Euh, la foi, dans celui qui a déjà tout vaincu. L'espérance que ma partie elle n'est pas jouée au premier obstacle et la charité, envers celui qui est, bien moins loti, qui est moins bien loti que moi. Et voilà, c'est une happy end. Mais euh, moi, je vous demanderai quand même, euh, on prendra un rendez-vous pour faire une partie de Monopoly. Moi, je ne crois pas que vous, vous puissiez vous, vous mettre en colère. Et puis, et puis euh, on ne vous l'avait pas dit à Amaru, mais il y a aussi la rue de la paix dans, dans le Monopoly. C'est vrai, voilà, c'est l'autre carte à jouer.